Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner tout ce que je sais en marketing digital. Vous allez apprendre dans cette vidéo comment mettre en place une stratégie de marketing digital pour attirer des clients et pour les convertir. Vous allez à peu près voir tous les canaux. Je vais vous parler de YouTube, je vais vous parler euh, du blog, je vais vous parler de la publicité, je vais vous parler des tunnels de vente. Donc, C'est une vidéo relativement longue, mais c'est un cours de marketing digital complet vous avez juste besoin de regarder cette vidéo, de passer à l'action et vous aurez un maximum de résultats. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Je suis coach et expert en prospection digitale et en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à travers un programme qui s'appelle le programme Client Limité à créer un dispositif d'attraction de clients autonomes leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc, je vais vous partager mon écran directement. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière, un peu longue, mais restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais vous donner un exemple de tunnel complet pour euh, pouvoir appliquer une stratégie de marketing digital sur votre propre business, peu importe le business que vous avez, si vous vendez des produits, si vous vendez des services. C'est toujours la même chose. C'est ce qui marche aujourd'hui et ce qui permet à des indépendants ou à des petites structures de complètement exploser leur chiffre d'affaires, bien sûr aussi à des grosses structures, euh, ça change pas, mais c'est quand même intéressant de se dire que même une petite stratégie de marketing digital peut faire exploser des toutes petites structures, donc il n'y a pas besoin d'avoir des équipes marketing monumentales pour réussir grâce au, à Internet, grâce aux canaux digitaux aujourd'hui. Donc je vais vous partager mon écran, parce que je vous ai préparé une petite présentation. Donc, le marketing digital aujourd'hui moi ce que j'adore et c'est pour ça que je le fais depuis que j'ai l'âge de 16 ans donc moi j'ai monté depuis l'âge de 16 ans Plusieurs entreprises au départ, je vendais tout simplement euh, des opportunités commerciales et des sociétés. Alors, j'ai vendu des, so des opportunités commerciales à, à peu près euh, euh, tous les secteurs, euh, de la nutrition infantile jusqu'à l'imagerie spatiale, en passant par la finance, en passant par les coachs sportifs, en passant euh, par euh, euh, le médical pour des laboratoires pharmaceutiques. Alors là, je vendais pas des opportunités commerciales, mais je vendais euh, des méthodologies pour être plus influent sur un, euh, secteur d'activité particulier et aujourd'hui vraiment j'ai envie de vous partager tout ce que je sais en marketing digital euh, donc l'objectif en fait de cette vidéo le seul objectif c'est que vous ayez une vision vraiment globale des opportunités du digital et que vous y alliez que vous passiez à l'action c'est vraiment euh, mon ambition c'est de vous faire passer à l'action c'est que vous essayez des choses euh... il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé lorsque je leur dis que j'allais faire cette vidéo -là, pourquoi tu fais ça puisque tu vas faire en fait une formation complète en marketing digital que tu pourrais vendre alors que là tu vas l'offrir gratuitement sur ta chaîne YouTube. En toute honnêteté c'est parce que cette chaîne-là, cette vidéo va probablement m'aider à faire grossir la chaîne YouTube. Et surtout, parce que si moi, je veux continuer à vendre du coaching en marketing digital, j'ai besoin que vous passiez à l'action. J'ai besoin qu'à un moment donné, vous compreniez qu'il y a des opportunités sur le marketing digital. Et pas seulement euh, euh, grâce à des promesses, à des fausses promesses qu'on peut vous faire sur le marketing. Je vais vraiment être honnête. Je vais vous dire à peu près tous les chiffres. Je vais vous montrer les chiffres de, de, de certains de mes business. Et vous allez pouvoir voir que, tout le monde peut réaliser, euh, peut avoir ce type de résultat. Donc qu'est-ce que le marketing digital aujourd'hui En fait euh, le marketing digital c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'attirer des prospects et de vendre grâce aux canaux digitaux. Donc il y a deux étapes en fait finalement au marketing digital et on empiète en, en beaucoup sur la vente et c'est pour ça que le vendeur a de moins en moins euh, un rôle seulement de vendeurs dans le marketing digital, il arrive de plus en plus à la fin du processus parce que grâce au marketing digital aujourd'hui on peut attirer des prospects, les éduquer, les convertir et presque leur vendre 100% grâce au canaux digital, grâce à l'emailing, grâce à la vidéo, grâce à des webinars que l'on peut automatiser. Et finalement des fois, moi j'ai de, certaines de mes entreprises Aujourd'hui, on n'a plus de commerciaux, on a simplement une très belle série d'emails qui nous permettent de vendre. Je me rends compte que euh, je vais repartager mon écran, puisque vous ne voyez pas ma tête et je fais des gestes. Euh, donc je vais juste changer rapidement. Hop là. Ah si, vous me voyez en fait. Pardon. C'est parfait. Alors, comment ça va se dérouler bah Déjà, je vais, vous, je vais vous montrer quelques exemples de succès. Sur le digital. Je pense que c'est important de commencer par ça, de vous montrer comment des gens ont réussi, comment des campagnes de marketing digital ont fait pour générer du business et pour euh, transformer du coup des, une audience en visiteur. Et puis derrière, je vous expliquerai de A à Z jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai euh, clairement presque un, un tunnel complet. Là, je vais euh, d'abord commencer par les exemples. J'aime beaucoup cet exemple-là, c'est The Chicken Whisperer, donc c'est un site américain. Euh, dont euh, son propriétaire en fait a euh, été passionné par l'élevage de poulets, l'élevage euh, du coup là, l'élevage de poulets et euh, la naissance de poussins et son histoire allait un peu particulière puisque en fait il avait donc ses poulets dans son jardin. Ses voisins lui ont commencé à lui donner des conseils. Il s'est rendu compte que euh, tout son quartier était intéressé par les conseils qu'il donnait. Donc tous les samedis et tous les dimanches il donnait des cours euh, pour élever des beaux poulets dans son jardin. Euh, dans son bah, du coup dans son jardin aussi le week-end. Puis petit à petit il s'est rendu compte que c'était plus seulement ses voisins, mais qu'il y avait des gens qui venaient, euh, qui faisaient plusieurs kilomètres le week-end pour venir prendre ses conseils, etc. Donc il a commencé par créer un radio show, il a commencé à inviter des partenaires, des, des, des vétérinaires, etc. Et puis ce euh, radio show a pris énormément d'ampleur. Du coup, il en a fait un. Il a fait euh, un site internet avec un blog où il expliquait des choses. Il a créé un book, un livre, euh, qu'il a vendu là de Chicken Whisperer Guides. Il a créé un magazine et aujourd'hui c'est une boîte qui, en 2019, a un blog qui fait plusieurs millions de visites mensuelles. Alors moi, je me souviens qu'en 2016, quand je l'avais découvert, il faisait déjà un million de chiffre d'affaires euh, sur. Euh, euh, bah, un million de chiffres d'affaires en 2016, aujourd'hui je crois qu'ils ont 60 salariés, j'ai vu des chiffres, mais comme je suis pas certain de ces chiffres là, je vais pas vous les donner, Au moins, j'ai vu qu'ils avaient euh, une vingtaine, trentaine, voire 60 salariés suivant euh, si les chiffres sont bons, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui a énormément grossi, et euh, les seuls canaux qu'ils utilisent pour euh, Croate, c'est un podcast sur euh, Apple, donc le radio show en fait, c'est un podcast. Hein. C'est ils enregistrent de l'audio et ils le diffusent. Euh, ils ont fait des books qui étaient vendables online, et des magazines. Il est devenu papier mais il a commencé online et le blog est online. Et vous voyez qu'il a euh, la Chicken Whisper Farm School donc il vend des formations en ligne aussi. Donc c'est vraiment un business 100% bon online. On pourrait pas croire, on pourrait croire que non puisque aujourd'hui, euh, ça reste quand même, on peut pas euh, élever des poussins euh, online. Mais voilà, ils ont ré réussi à créer grâce à un blog, grâce à du dispositif digital, un, un petit empire. Alors un autre exemple que j'avais envie de vous montrer, Là, qui est beaucoup plus digital pour le coup, c'est LinkedIn. LinkedIn, il y a cinq ans, ils ont créé de Sophisticated Marketers Guide et ils ont mis en place une euh, superbe, alors une superbe campagne digitale pour générer du lead pour pouvoir vendre leur service de marketing. Donc, vous savez, euh, market, euh, Salesforce, euh, Salesforce. 16 euh, navigators, ils ont euh, des services de publicité, ils ont des services de génération de leads, etc. que vous pouvez acheter en tant que marketeur. Et donc en fait, ils ont créé plusieurs éléments de contenu. Donc ils ont créé un livre physique, des, des infographies, un podcast, ils ont créé un site internet euh, possible sur mobile puisqu'ils savaient que la plupart des gens seraient en mobile même pendant qu'ils sont en réunion les gens ils regardent sur leur téléphone, euh, ils vont ils ont fait des relations avec des influenceurs, ils ont fait des webinaires ils ont fait des slideshare, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blog posts, ils ont invité beaucoup de monde. Alors, moi, je, ces, ces informations-là, je les ai récupérées de, d'une vidéo de, sur la chaîne, condu, chaîne YouTube Conductor de 2017. Donc, je vous invite à regarder cette chaîne Conductor, elle est vraiment très intéressante si vous lisez, euh, ou si vous comprenez l'anglais. Et, euh, du coup, j'ai récupéré euh, ces slides-là. Et en fait, leur objectif, c'était de tout rédiger, rediriger toute leur campagne euh, d'acquisition tous les posts, tous les podcasts, tous les euh, articles partagés, toutes les infographies, tous les webinaires les renvoyer vers un livre blanc, ils ont sans doute fait aussi beaucoup de publicité sur LinkedIn, envoyer tout ça vers un livre blanc que les gens pourraient télécharger, une fois qu'ils récupèrent des informations sur les gens, soit c'est un MQS, c'est-à-dire soit il, soit il est qualifié, le lien on verra les je vais vous faire des définitions juste après mais soit il était qualifié, il était prêt à acheter des services LinkedIn et donc du coup c'était très simple, on l'envoyait chez les commerciaux, les commerciaux confirmaient qu'il était qualifié avec un Insight 16, par exemple, et derrière, on lui vendait, et on créait du revenu. Si ce n'était pas le cas, c'était MQL, on faisait des campagnes d'emailing jusqu'à ce qu'il devienne prêt à acheter, ou alors peut-être il va créer une société qui sera de la taille pour LinkedIn, etc. Mais en tout cas, on avait une campagne de nurturing, c'est-à-dire d'emailing automatisé, où on allait lui partager nos blogs, nos podcasts, post on allait en ré le réinviter à un webinar, etc. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à avancer. Alors c'est un gros succès hein, ce de Sophisticated Marketer's Guide puisqu'ils ont environ euh, généré environ 200 000 leads en 5 ans et j'avais lu qu'il y avait 18 000 de retour sur investissement. C'était à l'époque, euh, en 2017 du coup dans cette vidéo de Conductor, le directeur euh, du marketing de LinkedIn qui expliquait qu'ils avait eu 18 000 de ROI. Euh, sur cette campagne donc elle est relativement simple elle est simple mais euh, gros c'est on, on crée un ebook sur les techniques de marketing sur LinkedIn puisqu'on veut vendre des services marketing et on redirige le plus possible d'audience grâce à des articles, grâce à des podcasts, etc. vers ce guide-là. Les gens, les informations qu'on récupère nous permettent de qualifier le lead. S'il est prêt pour acheter, on passe à un commercial et le commercial converti. On, il n'est pas prêt à acheter tout de suite, on le nurture, on lui donne beaucoup d'informations jusqu'à ce qu'il soit prêt à acheter et on recommence le processus. Est-ce qu'il est prêt à acheter Si oui, alors il passe commercial. Donc C'est simple, sur le principe. Maintenant, il y a quand même beaucoup de contenu à créer, etc. Mais c'est comme ça qu'on fait une stratégie de marketing digital. Alors, il y a certaines d'entre vous qui vont dire « Oui, mais alors attends, Florian, c'est très bien le marketing digital, mais il faut quand même se rendre compte d'une chose. » C'est surtout fait pour des entreprises de services ou des entreprises de logiciels. Il euh, faut faire de l'intellectuel, etc. Il faut avoir. Euh, c'est pas fait pour les métiers euh, type boulangerie, type peinture, type plomberie, etc. C'est pas euh, fait pour tout le monde. Bah en fait, détrompez-vous. Je vous donne l'exemple de Docteur Peinture. Docteur Peinture, c'est un Français qui donne des cours sur de la peinture. Donc c'est un peintre professionnel qui s'est reconverti, qui a décidé d'aider les gens à peindre leur maison. Bon, il a un métier à l'origine manuel, il a fait une chaîne YouTube, il a 37 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Je vous assure qu'avec 37 000 abonnés aujourd'hui, on fait du chiffre d'affaires. Et il vend, non seulement il fait connaître sa marque, et si on veut le faire euh, intervenir pour peindre notre maison, on peut. Mais surtout, il nous donne des conseils pour euh, peindre chez soi. Donc, ce n'est pas réservé à des business euh, euh, qui sont que intellectuels. Moi, j'avais envie de vous partager aussi ça. Donc, ça, c'est le, le, les résultats que l'on a eu sur un des derniers euh, business qu'on a monté avec mon épouse. Donc, comme vous le voyez, on a commencé euh, une chaîne YouTube euh, fin janvier 2019, début février. Donc, en dessous, vous avez le nombre de vidéos qu'il y avait sur la chaîne. Donc, 4, 3, 5, 2, etc., etc., etc. On fait, en fait, une, une vidéo par jour. Au jour c euh, sur la période, du coup, de février au 1er septembre donc aujourd'hui le jour de la vidéo on a généré 7,1 millions de vues sur cette chaîne youtube donc il y a 7,1 millions de personnes enfin de, de personnes oui qui ont visionné des vidéos à un moment donné visionnons, et il y a 86 700 abonnés alors les revenus estimés ce n'est pas les revenus qu'on génère en chiffre d'affaires heureusement parce qu'on vivrait pas beaucoup ça c'est simplement les revenus qui sont liés à la publicité bon ça vous permet aussi de voir que bon là on est sur une niche où on est sur une niche où on fait du coaching donc on ne peut pas vraiment vendre à des, des marques euh, de la publicité, donc c'est pour ça qu'on n'a pas des revenus euh, très élevés en publicitaire Par contre, c'est quand même un business en de, en 7 mois qui a fait à peu près 350 000, 400 000 euh, de chiffre d'affaires. Et euh, surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'imaginez-vous ce que vous seriez capable de faire avec euh, 7 millions de vues, avec un business neuf c'est à dire qu'on a quasiment pas d'autorité on n'a pas une on a une audience intéressante mais on a encore beaucoup de choses à faire grâce à ce business là donc c'est pour vous montrer à quel point ça peut être efficace alors oui c'est euh, un peu exceptionnel puisqu'on est deux experts du marketing digital euh, donc on sait vraiment ce qu'on est en train de faire M mais même avec beaucoup moins même avec la moitié ou avec le tiers euh, de ces résultats -là, vous pouvez largement générer du business et beaucoup de business alors, je vais vous faire quelques euh, une petite pause vocabulaire quand même. Un lead, comment qu'est-ce que je définis un lead C'est un contact qui a démontré un intérêt pour notre service ou notre produit. Il est pas encore, peut-être pas qualifié, mais en tout cas, il a démontré un intérêt. Il a téléchargé un livre blanc, il a lu plusieurs articles, etc. C'est un lead. Par contre, un contact, c'est un visiteur ayant laissé un moyen de contact sur notre site. Un contact peut devenir un lead, d'accord Mais quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter, par exemple, c'est un contact. Euh, c'est pas obligatoirement un lead. Un Marketing Qualified Lead ou MQL, c'est un lead qui répond aux critères de qualification de notre marketing, c'est-à-dire par exemple ben, il, a la, il est sur le bon secteur, il a la bonne taille d'entreprise, il fait le bon chiffre d'affaires, euh, il est en France ou il est à l'étranger suivant là où on vient, on vend. Ça c'est un Marketing Qualified Lead. Un SQL Sales Qualified Lead, c'est-à-dire qu'on a vu hein, dans, le, dans la publicité euh, euh, sur LinkedIn, enfin dans le, dans le dispositif marketing digital de LinkedIn, on a vu qui mettait MQL ou SQL, donc Sales Qualified Lead, c'est un lead qui a été qualifié par le marketing comme MQL, et donc les sales vont vérifier par téléphone, souvent par un connect call, que les critères qui ont été donnés de façon automatique sur un formulaire, euh, donc grâce au marketing, sont vrais, parce que des fois il y a des gens qui mentent, donc on le rappelle, on reconfirme quelques trucs avec, vous êtes bien sur le bon secteur, vous êtes bien sur le bon chiffre d'affaires, vous êtes bien euh, décisionnaire, et de là, si c'est le cas, on dit, considère qu'il est qualifié de lead. Et là, si on ne le convertit pas, bah c'est qu'on n'a pas été bon d'un point de vue commercial, mais on doit le, le convertir. C'est presque un client. On peut dire qu'il a 80% de chance, 90% de chance d'être un client. Euh, key performance indicators, donc c'est les données qu'on va permettre de suivre et d'analyser, euh, qui vont nous permettre de suivre et d'analyser nos performances. C'est quelque chose de très important. Et pourtant.. Euh, il faut faire attention parce que trop souvent en marketing digital, on passe plus de temps à mesurer qu'à passer à l'action et euh, ça sert à rien de mesurer dans les premiers temps. Moi, souvent, la première année, je ne me mesure pas grand-chose, je préfère passer beaucoup, beaucoup de temps à l'action. Puis derrière, quand on a suffisamment d'audience, on peut commencer à dire, bon, bah voilà, on va mesurer, on va on va mettre en place des indicateurs, indicateurs clés de performance qui nous permettent de savoir si notre business est en croissance ou s'il n'est pas en croissance. Généralement, l'augmentation la, la, du chiffre d'affaires, par exemple, est un bon indicateur, mais il peut ne pas être suffisant, puisque est-ce qu'on est en train d'accélérer, est-ce qu'on est en train de, de vendre, est-ce qu'on a d'autres niches euh, intéressantes à aller euh, attaquer, puisqu'on découvre grâce à l'analyse qu'il euh, y a plus de personnes dans telle ou telle région euh, qui achètent. Ça, ça nous permet, ce sont des bons euh, indicateurs de performance, mais passez pas trop de temps sur vos, vos KPI. Alors comment ça marche aujourd'hui de faire du marketing digital En fait, c'est une belle histoire. Le marketing digital, c'est vous avez une belle promesse, une belle promesse de vente que vous êtes capable de tenir. Vous allez pouvoir aider quelqu'un à résoudre une problématique. Et en face, vous avez une audience. Et donc, il y a la rencontre entre cette promesse, vous êtes capable de euh, faire passer cette promesse grâce à du contenu, grâce à une chaîne YouTube, grâce à du podcast, vous allez diffuser ces promesses à une audience et il y a une belle relation qui se fait, ils tombent l'un et l'autre amoureux, il y a un crush et à un moment donné, au fur et à mesure de la relation qui va durer, où on va à notre audience qu'on peut vraiment l'aider qu'on tient à elle et que euh, on est euh, vraiment intéressé par son succès on va faire une demande en mariage c'est la vente et si cette demande de mariage est conclue on va avoir plein de petits euh, plein de petites euh, nouvelles promesses qui vont se passer et on va continuer comme ça notre relation euh, en vendant à notre audience de plus en plus de produits et alors c'est ça en fait la réalité du marketing digital, c'est qu'on euh, fait en sorte de créer une audience et lorsqu'on a créé une audience on, une audience qui est attachée à notre promesse, c'est-à-dire la, la, au produit qu'on est capable de vendre, au service qu'on est capable d'apporter, aux besoins qu'on est capable de résoudre, euh, on fait une, une demande de mariage, ça s'appelle une vente et euh, derrière on crée des petits. Alors pendant des années en fait on a parlé de tunnel de vente, le problème du tunnel de vente c'est que... Euh, il y a, on perd beaucoup beaucoup de momentum en fait euh, en marketing, c'est à dire qu'on fait beaucoup d'énergie au niveau du marketing, beaucoup d'énergie au niveau de la vente, on passe quand, euh, client, puis au moment du client, boum, ça ça, ça c'est à dire qu'il n'y a plus de marketing pour les clients, euh, Il perd un peu de contact avec la vente et on est dans une course infinie euh, pour aller chercher euh, de nouveaux clients, de nouveaux clients, de nouveaux clients, sans valoriser finalement euh, la partie client, les clients qu'on avait déjà c'est la première chose la deuxième chose c'est que souvent les produits euh, viennent du marketing euh, et on pousse des produits vers le consommateur lorsqu'on a un tunnel de vente aujourd'hui upspot a apporté une nouvelle vision et c'est une vision en fait très très vraie. mais c'est une vision que euh, en tant que blogueur professionnel en tant qu'infopreneur j'ai depuis que j'ai l'âge de 16 ans et que euh, mes amis qui ont des business 100% en ligne on a depuis tout le temps en fait on crée une audience de consommateurs ça va tout ils vont tous un jour devenir consommateur, et on va créer du marketing, et on va créer des produits, et on va créer des services autour de ces gens, autour de cette audience. Donc on va se rendre compte qu'ils ont ce problème A à un moment donné, donc on va créer un produit pour les aider à, ré à, créer le pro à résoudre le problème A et en fait en, résol en résolvant le problème A, ils vont avoir une croissance et puis ils vont se rendre compte qu'ils ont un autre problème au niveau 2 et ben donc on reste toujours sur ce même client, on va créer un produit pour le niveau 2 et on va leur vendre un service pour le niveau 2. Et au fur et à mesure, notre audience va grossir, on va avoir de plus en plus d'autorité, il y a de plus en plus de gens qui vont nous faire confiance et on va continuer comme ça à toujours retourner autour de cette audience-là en créant des nouveaux euh, services. Pendant très longtemps, euh, Gabriel Shelby, avec une minute trente, a expliqué à tout le monde qu'il fallait créer. Et à l'époque, il était mon concurrent, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il avait raison en disant qu'il faut créer votre média et c'est plus que créer son média, en fait, c'est créer son audience. C'est-à-dire que cette audience... Euh, lié à votre entreprise et à votre autorité va vous permettre de vivre, de vendre énormément de produits, énormément d'idées et vous allez pouvoir créer des offres irrésistibles, c'est-à-dire des offres qui correspondent exactement aux besoins de vos clients à un moment donné et donc euh, qui seront très faciles à vendre pour vos, vos commerciaux et très faciles de faire du marketing autour. Aujourd'hui ce que vous faites souvent quand vous faites du marketing digital, ça se résume en cette phrase c'est bonjour, enchanté, voulez-vous m'épouser c'est-à-dire que bon, vous demandez les gens en mariage avant même qu'ils vous connaissent, avant même qu'ils sachent qui vous êtes, avant même qu'ils aient une relation avec vous, c'est souvent ce qui se passe lorsque vous partagez vos services sur LinkedIn, c'est ce que vous faites lorsque vous faites une publicité, c'est-à-dire que pendant des mois, on n'entend pas parler de vous en publicité sur LinkedIn ou sur Facebook, puis tout d'un coup, vous avez un super produit, un super événement à vendre, et eh bam, ben, vous faites une publicité et vous voulez que les gens achètent votre, viennent à votre événement ou achètent votre produit ou achètent votre service, ben, ça ne se mar... marche pas comme ça. Essayez demain d'aller dans la rue et demander à un homme ou une femme en mariage sans qu'ils vous connaissent, sans qu'ils connaissent votre prénom et sans que vous ayez passé un petit peu de temps. Euh... Si vous y arrivez, euh, partagez-moi les informations et la vidéo, ça peut être marrant d'analyser comment vous avez fait, mais ça m'étonnerait que vous y arriverez dans la rue, ça ne marchera pas non plus dans votre business. Et pourtant, c'est ce que vous essayez de faire. Donc, la première étape, en fait, en réalité, en marketing digital, c'est de créer une audience donc c'est-à-dire une audience qui correspond bien sûr à ce que vous êtes capable de vendre, quelles sont les valeurs de votre entreprise, quels sont les produits de votre entreprise, quels sont les services, mais à partir de là vous dites, bon, par exemple, encore une fois, si vous êtes un logiciel qui fait du marketing automation, vous allez créer une audience aidant les personnes qui veulent développer leur entreprise grâce au marketing digital c'est ce qu'a fait HubSpot, c'est ce qu'a essayé de faire Pardot ou Salesforce, ils créent une audience d'entrepreneurs ou de direction commerciale ou de direction marketing qui veulent générer du lead et ils essayent de la transformer. Ce qui est important c'est d'être omniprésent tout au long du parcours d'achat et du parcours de consommation de votre lead. Il faut euh, écrire des articles, être présent sur de la vidéo et... Euh, les rassurer par exemple en partageant avec de la publicité, vous allez lui partager, euh, leur partager euh, des témoignages, les inviter à télécharger un livre blanc pour récupérer leur email et à leur, pour leur envoyer des euh, campagnes d'emailing. Et de cette façon, vous êtes omniprésent. L'omniprésence est très importante puisque comme on n'a pas une vraie relation physique, eh ben, vous allez pouvoir euh, montrer votre expertise grâce à l'omniprésence, c'est-à-dire à la multiplication des canaux. Cependant, quand vous débutez, concentrez-vous sur un seul canal la première année, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'audience sur ce canal-là, et venez renforcer, lorsque vous avez des produits à vendre, avec de la publicité. L'omniprésence sur tous les canaux, c'est pas possible si vous êtes tout seul, vous avez une petite euh, équipe marketing, donc concentrez-vous sur un canal et faites de la publicité euh, pour gérer votre omniprésence. Une fois que vous avez votre audience, que vous avez compris quels étaient les type problèmes qu'ils avaient et ce qu'ils attendaient de la résolution de leurs problèmes grâce à des échanges, grâce à l'analyse, pour le coup là vous allez analyser euh, le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de visites sur vos articles, sur vos blogs, sur vos vidéos, vous allez comprendre ce qui fonctionne et là vous allez concevoir une offre irrésistible pour cette, pour cette audience-là. Si vous avez regardé souvent ma chaîne, si vous avez regardé les vidéos qui fonctionnaient sur ma chaîne, si vous avez regardé les vidéos, qui les posts qui fonctionnent sur mon compte LinkedIn par exemple, vous vous rendez compte que euh, une formation pour les vendeurs à utiliser LinkedIn serait quelque chose de pertinent sur ma chaîne. C'est pour ça que je suis avec mes équipes en train de développer une formation complète pour vendre sur LinkedIn, ben c'est la création d'une offre irrésistible. Je vais faire un bon prix, je vais proposer de l'accompagnement, euh, parce que c'est ça qui est problématique aujourd'hui, c'est que les gens peuvent faire une formation, mais ce qui les bloque le plus, c'est à être accompagné, etc. Donc il y a une vraie réflexion à la création d'une offre irrésistible, et c'est grâce au partage de certaines vidéos et à la création de beaucoup de contenu que je me suis rendu compte que j'avais l'autorité et euh, l'intérêt à créer une formation pour LinkedIn pour les pros ensuite il va falloir engager cette audience donc je peux l'engager cette audience là en lui faisant des e-books, en lui proposant je vais le mettre tout à l'heure mais on, on, en fait l'idée c'est qu'il faut créer une, une, une, une relation virtuelle jusqu'à ce que le prospect, le lead, décide de la faire passer à un autre niveau c'est à lui de le décider par exemple en vous demandant un rendez-vous en vous demandant de prendre de, en remplissant un formulaire pour prendre rendez-vous avec vous par exemple soit physiquement, soit par téléphone. Mais c'est à lui de le faire, parce que c'est là que vous sachez, vous savez qu'il est prêt à passer à un autre niveau dans la relation. Il va falloir convertir cette audience en client. Donc là, bah, c'est vos techniques, GPCT, etc. etc. Mais ça, c'est l'étape après. Et les aider, bien sûr, à réussir de façon à, demain, reconcevoir une nouvelle offre irrésistible pour ces clients-là et leur revendre quelque chose d'autre euh, qui leur permettra de continuer à évoluer dans leur carrière, qui leur permettra d'évoluer dans le développement personnel ou dans le développement de leur entreprise. Alors comment on fait pour créer une audience ben, En fait, il y a déjà deux stratégies différentes. Il y a une stratégie long terme et une stratégie court terme. Il faut faire un petit peu des deux. Aujourd'hui, je vois beaucoup, beaucoup de produits... Euh, et euh, d'experts en prospection digitale qui vous proposent surtout des stratégies très court terme je comprends c'est ce qui est important pour vous vous avez envie d'avoir des clients tout de suite et donc ils vous proposent beaucoup de stratégies autour de la publicité on capte un lead euh, on le met dans une liste d'emailing, de, et puis on fait une campagne d'email et on, finalement on finit par le convertir par téléphone je vais pas vous dire que c'est pas efficace c'est extrêmement efficace ça fonctionne très très bien sauf qu'il faut être conscient que plus ces techniques, ces stratégies fonctionnent, plus il y a des gens qui veulent les faire, plus il y a des gens qui veulent les faire, plus les coûts d'acquisition euh, de ces contacts euh, publicitaires vont être élevés puisqu'il va y avoir une plus grosse compétition sur les termes, sur les profils, sur les audiences des euh, vendeurs de publicité qui sont Facebook ou LinkedIn. Et donc, il y a un moment donné, euh, votre d'acquisition va augmenter donc votre retour sur investissement va se dégrader sauf si vous avez un bon flywheel marketing, si vous avez euh, la possibilité de continuer à vendre beaucoup de produits à vos clients mais de toute façon vos coûts d'acquisition vont augmenter. C'est un choix, c'est possible, on ne sait pas ce qui va se passer demain euh, concernant la publicité donc moi je vous conseille aussi de mettre en place une stratégie long terme surtout que c'est encore possible de se positionner aujourd'hui en référencement naturel avec un blog ou avec une chaîne YouTube. Je ne sais pas du tout quels seront les canaux euh, d'ici 4 ou 5 ans. Je ne sais pas du tout comment ça sera, euh, comment se passera le positionnement d'un article en référencement naturel. Mais aujourd'hui, même sur des, sur des thématiques extrêmement concurrentes, on arrive encore à se positionner. Donc je vous conseille de vous positionner à long terme. Il y a aussi donc une logique de stabilité versus la volatilité, je vous disais, si en plus si vous arrêtez de payer vos budgets publicitaires ou vous arrêtez de faire des posts et des publications sur les réseaux sociaux, ça s'arrête, tandis que quand vous êtes positionné avec du référencement naturel sur YouTube ou sur euh, Google, savoir hein, que YouTube c'est le deuxième moteur de recherche au monde, donc vous avez des gens qui tapent des mots-clés, vous êtes positionné en premier, deuxième, troisième position sur les moteurs de recherche, ça c'est stable, euh, surtout si vous avez suffisamment de contenu et que vous suivez vos positions et suivez euh, ce que font les concurrents et que vous vous adaptez, Donc, vous optimisez vos contenus, vous, euh, vous allez vous arrêter de payer, vous partez en vacances ou euh, vous êtes malade ou euh, vous n'avez pas d'équipe euh, marketing pendant un moment, ça va bouger mais ça ne va pas se dégrader du jour au lendemain, contrairement au fait que quand on coupe un budget publicitaire, bon, on n'a plus de publicité, on est invisible. Donc il faut faire les deux à mon niveau. Donc c'est référencement naturel, travailler énormément son branding, son image de marque, travailler énormément son autorité en, en publiant sur d'autres médias, en faisant la, des émissions de télévision, des émissions de radio, en écrivant un e-book ou un book, un livre que vous allez vendre sur Amazon, tout ça, c'est du très long terme, c'est extrêmement stable, vous allez créer une vraie autorité. Euh, et derrière, vous avez des choses où vous pouvez aller chercher des clients très rapidement avec les réseaux sociaux ou avec la publicité. Donc, il faut quand même être conscient entre les deux, c'est pas l'un ou l'autre, à mon avis, c'est les deux, euh, l'argent que vous allez gagner grâce à la publicité, grâce au social réinvestissez-le dans euh, votre branding, dans votre autorité et dans votre référencement naturel, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour euh, passer euh, dans une émission de BFM pour passer euh, euh, sur les échos, sur la tribune, etc, ben en fait ça s'achète, euh, vous pouvez acheter ces émissions-là, ça permet quand même de travailler votre autorité, puisqu'ils vont pas mettre n'importe qui, même si vous voulez acheter, ils vont bien sûr pas mettre n'importe qui dans leurs émissions, donc si vous avez l'autorité nécessaire, vous pouvez passer sur ces réseaux-là, et euh, surtout, autre chose, euh, si vous avez la possibilité d'écrire un e-book, book, ça, euh, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider à euh, gagner en autorité. Donc, vous allez créer des contenus, une fois que vous allez créer des contenus de façon régulière, c'est important la régularité aujourd'hui. Encore une fois, si vous faites du référencement naturel, en tout cas si vous voulez être visible, euh, en écrivant un article par semaine, enfin euh, faites-le pas, euh, écrivez pas un article par semaine et surtout ne le faites pas rédiger par un rédacteur qui euh, va passer sa journée à rédiger d'autres articles et qui euh, a aucun moment un vrai intérêt à ce que vous continuez à vivre sinon le fait que vous allez arrêter de le payer mais il trouvera un autre client rapidement donc gardez la main sur la qualité de votre contenu et sur vos contenus passez moins de temps à faire de la prospection à la papa en allant sur des salons etc et euh, en ayant aucun client et aucun aucune opportunité commerciale à continuer à faire euh, vos vieilles méthodes de, de, de prospection et passez plus de temps à rédiger du contenu de façon régulière ah, juste un exemple vous pouvez, grâce au contenu, prendre 7 ans d'avance sur vos clients avec une méthodologie que je vous disais. Puisque si vous faites 7 ans x 52 semaines, donc un article par semaine, vous allez rédiger 364 articles. Si vous faites un article par jour, ce qui est mon cas, aujourd'hui je fais une vidéo par jour, j'en fais 365 par an. Donc j'ai gagné en un an 7 ans sur les gens qui rédigent un article par semaine. Et c'est triste, mais aujourd'hui un article par semaine, c'est... En moyenne, ce que font des entreprises qui se disent faire du marketing digital et d'essayer de se positionner à long terme en référencement naturel, mettront 7 ans à avoir le même résultat que moi. Et si au bout de 2 ans, j'aurais gagné 13 ans d'avance sur eux. Donc c'est euh, juste euh, hallucinant de continuer à se dire que vous allez pouvoir avoir des résultats en écrivant un article par semaine. C'est faux et les agences qui vous disent ça, c'est simplement parce qu'elles veulent s'assurer que vous payez au moins un an de prestations chez eux ou chez elles, puisque c'est des agences, mais vous n'aurez aucun résultat. Il faut aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler votre autorité. Donc là, travailler l'autorité, je vous ai dit, c'est écrire ailleurs, c'est euh, euh, écrire un bout, un, livre, un livre sur Amazon ou sur, euh, dans une, une maison d'édition et le vendre. C'est faire des émissions de télé, c'est faire des émissions de radio. voilà, C'est mettre un nom, un, un nom autour de sa marque et euh, être présent dans les médias qui sont autoritaires. Les articles et les vidéos, euh, par contre, pour le coup, c'est du référencement naturel. Donc, plus vous allez en avoir, plus vous allez pouvoir faire du bon référencement naturel à condition que vous, avez, vous ayez une certaine régularité. Je vais vous juste vous montrer sur... Euh Plusieurs choses. En fait, pour pour rédiger un article, je vais vous montrer sur mon site internet. Pour rédiger un article aujourd'hui, il faut écrire euh, quand même relativement beaucoup de mots. Moi, je vous conseille d'écrire au minimum, au minimum euh, 800 mots et euh, essayer d'écrire des guides complets. Alors, j'ai écrit, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube hein, sur comment référencer son article, mais en fait, ce qui est important, c'est de choisir un mot-clé, le, le, le fameux mot-clé que les gens vont taper euh, dans la barre de recherche, et derrière, faut mettre ce mot-clé-là dans le titre, faut le mettre plusieurs fois sous forme différente, avec des synonymes, etc., en gras dans l'article, faut le mettre dans les sous-titres, faut mettre des images, faut illustrer votre article, faut lui permettre d'être... Partager pour que les gens le partagent, euh, si vous pouvez, mettez une vidéo à l'intérieur, mettez des listes de, de bullet points pour avoir un article euh, bien rédigé. Alors, je vous conseille, si vous utilisez un site WordPress, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser euh, un euh, plugin qui s'appelle Yoast SEO et assurez-vous d'avoir toujours euh, tous vos articles en vert. Bon, la lisibilité, ça serait bien de le faire aussi, mais c'est secondaire. Donc il y a effectivement les articles qui sont très bons pour le référencement naturel et puis après vous pouvez aller euh, sur YouTube et sur YouTube si je vous partage du coup euh, si je vais sur une, une vidéo de ma chaîne en fait moi j'utilise Voilà, un... oh, je ne suis pas sur la bonne chaîne non. Si je vais sur la vidéo de la, sur la chaîne, sur une vidéo de ma chaîne, par exemple si je prends celle-ci, j'utilise en fait une, un plugin Chrome qui s'appelle VidIQ, et en fait VidIQ me permet là aussi euh, d'optimiser les tags de la vidéo, les mots-clés, etc. pour avoir un score de référencement naturel, et pour m'assurer que lorsque l'on tape euh, prospection commerciale B2B par exemple, ben normalement je devrais être en sixième position si je tape prospection commerciale b2b je suis là en 1 2 3 4 5 Alors, cinquième parce que je suis pas en navigation privée c'est à dire que youtube sait que j'ai déjà regardé cette vidéo donc il me la repose je vais juste regarder en navigation privée et je suis bien entre la cinquième et la sixième position donc euh si quelqu'un tape prospection commerciale B2B, il va tomber sur ma vidéo en sixième position. Il va probablement aller la regarder. Donc ça, c'est du référencement naturel, c'est-à-dire qu'on se positionne en fonction des mots clés. Et puis, si je tape objection commerciale, par exemple, peut-être que je suis positionné. Voilà, là j'ai aussi une vidéo, traitement des objections, c'est trop cher donc, c'est euh, la méthodologie du référencement naturel et du long terme, c'est d'écrire des articles ou des vidéos sur des mots clés. Une fois que vous avez euh, créé votre audience grâce à des vidéos, grâce à des SEO, grâce à la publicité, que vous avez des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, vous allez engager une réunion, une, une relation. Et pour engager, bah, il faut avoir une véritable envie d'aider. C'est-à-dire vous allez créer un e-book pour les aider à réussir, vous allez créer un webinar pour les aider à réussir ou à, à, à résoudre une problématique. Il faut bien être conscient d'une chose aujourd'hui. Plus vous donnez, plus vous recevez. Dans vos articles, dans vos vidéos, ne dites pas euh, « j'en garde sous la pédale, je ne dis pas tout parce que je vais pouvoir vendre mes services derrière ». En fait, si par exemple vous aviez le courage de regarder euh, les 365 vidéos qui vont se faire sur cette chaîne youtube probablement vous n'auriez pas besoin de mes produits probablement vous n'auriez pas besoin de mon conseil probablement vous n'aurez pas besoin d'acheter euh, une formation ou un service la réalité c'est que regarder 365 vidéos va vous prendre tellement de temps que en plus de ça si vous n'êtes pas accompagné vous risquez de perdre beaucoup beaucoup de temps donc la plupart des gens vont préférer s'inscrire à un programme de formation être accompagné ou faire complètement confiance à l'agence, à notre agence, euh, pour euh, externaliser leur marketing digital. Mais euh, tous les conseils que je vous donne, si vous les appliquez, si vous regardez suffisamment de vidéos, vous aurez suffisamment d'informations. Je vous dis ça parce que ne faites pas euh, des articles, c'est pour ça que ça sert à rien de passer par un rédacteur parce que vous devez vraiment donner de la vraie valeur à vos prospects et ils vous le euh, rendront de toute façon puisque dans la logique de la vente l'étape la, la, de diminution des risques fait qu'on va choisir de travailler avec vous plutôt que d'essayer de faire tout seul des choses sauf très peu de clients mais cela de toute façon vous n'en auriez pas voulu comme client parce qu'ils seront toujours en train de, de justifier le prix qu'ils ont payé de vouloir justifier le prix qu'ils ont voulu ouais. donc pour euh, engager on va créer des e-books qu'on va mettre en téléchargement avec des formulaires, on va pouvoir créer des challenges, euh, 30 jours pour trouver votre premier client grâce à LinkedIn, 10 jours pour trouver votre premier client grâce à LinkedIn. Donc là, les, la, les challenges, c'est très puissant, parce que ça fait vraiment euh, en sorte que les gens passent à l'action, c'est vraiment très très puissant. On va pouvoir créer des formations gratuites, donc ils s'inscrivent à la formation, par exemple, pour trouver des clients sur LinkedIn, ça, elle est gratuite. Je sais que euh, probablement ils recherchent des clients, donc derrière, je pourrais avoir une discussion par email ou les inviter dans un groupe Facebook ou des choses comme ça pour euh, continuer à les, euh, les éduquer et pour un moment donné, peut-être avec un peu de chance, leur vendre un produit ou un service. Vous allez pouvoir vraiment travailler les emailing, faire des webinars. Donc, vous savez, ces conférences en ligne où les gens viennent, vous avez une présentation et à la fin, vous leur dites « Bah voilà, moi je vais vous faire une offre irrésistible pendant le webinar que vous ne pourrez pas avoir une autre fois ». C'est normal, c'est logique, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi je trouve ça complètement logique. Si je perds deux heures à vous faire une formation lors d'un webinar et que je vous propose mes services derrière avec 30 ou 40% de réduction, je trouve ça normal, si vous n'aimez pas, tant pis, Mais je viens de vous donner deux heures de mon temps gratuitement. Les événements physiques sont extrêmement puissants aussi, on peut inviter des gens à un événement physique pour convertir, c'est très puissant parce que vous, du coup vous avez une vraie relation et derrière il faut convertir et pour ça pour convertir le mieux c'est d'avoir un premier call de 10-15 minutes où vous appelez la personne pour requalifier son besoin pour vérifier si c'est bon et la laisser dans l'expectative que vous allez pouvoir l'aider derrière en lui disant bon écoutez ça a beaucoup de sens mais là je vais devoir rentrer en réunion ou là tout simplement j'ai pas le temps ou là euh, je pense que vous n'avez pas plus de temps que moi et euh, je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour explorer en plus en profondeur vos problématiques vérifier qu'on peut réellement vous aider et je vous propose une autre date là le call d'exploration, donc explorer. Euh, il ne manque à rien à explorer. Euh, vous allez euh, faire 40, 5 minutes, 1 heure suivant votre business. où euh, Là, vous allez apporter beaucoup de valeur et vous allez beaucoup écouter pour pouvoir, derrière, closer la vente parce que vous aurez toutes les informations nécessaires pour aider la personne à avancer dans, son étape, dans une étape de sa vie ou dans une étape de sa vie professionnelle ou, par, ou personnelle et vous allez pouvoir closer. J'ai fait une vidéo sur le GPCT, encore une fois, donc c'est Goals Planning Challenge Time. C'est hyper important que vous ayez pour chacun de vos euh, prospects qualifiés, des MQL ou des SQL, une un tableau où vous dites est-ce qu'il a les bons objectifs, quels sont ses plans pour réussir, quels sont les challenges et comment moi je vais pouvoir le challenger, et euh, en combien de temps il veut atteindre ses objectifs, en combien de temps il veut commencer son projet de façon à ce que vous ayez la capacité de qualifier vos leads et de, euh, finalement, euh, closer seulement les euh, projets ou les clients qui sont les plus intéressants pour vous, donc le GPCD. Alors, maintenant, moi j'ai envie de vous donner un exemple de processus de vente complet de la production de contenu jusqu'à la euh, clôture d'une vente. Donc, pour cet exemple-là, on va euh, prendre un blog et on va faire de la publicité. On va utiliser du retargeting et on va conclure avec un appel téléphonique. Pour le blog, on va écrire trois articles par semaine. Alors, pour choisir euh, ces euh, contenus, imaginons que l'on vende dans. Euh, alors, on va utiliser Ubersuggest, qui est un outil gratuit au départ. Hein, ça sert à rien d'acheter des outils payants pour le référencement naturel au départ. Après, c'est important, mais au départ, on va aller regarder. Imaginons que l'on fasse, euh, on a une solution pour la signature d'email par exemple, bah, je vais chercher signature d'email et je vais regarder les mots clés qui sont intéressants pour créer mon contenu. Alors, je vais réactualiser, Robert Suggest est relativement souvent qui bug, hein, qu'il a ce petit souci là. Euh, surtout que maintenant il veut qu'on s'inscrive. Donc là sur la, la boucle euh, signature d'email, j'ai 1000 personnes par mois qui le recherchent. Donc je vais écrire un article sur le guide complet de la signature par email, par exemple, c'est important. Et les gens ils cherchent euh, signature d'email sur Mac. Donc je vais écrire un article comment rédiger une article une signature d'email sur Mac ou je vais faire une vidéo sur YouTube sur ça. Comment avoir un template ou un design de signature d'email intéressant euh, Vu qu'on vend un signature d'email generator, donc un générateur de signature d'email, bah bien entendu, on va euh, mettre ce mot-clé-là sur notre page principale de notre service, de notre produit. Après, je vais aller dans les, les idées de mots-clés, ici. Vous voyez que par exemple, Inbound Value, qui est une agence d'Inbound, bah, elle s'est positionnée sur signature email définition et outils, parce qu'elle avait bien vu qu'il y avait 1000 personnes possibles qui étaient intéressées et probablement que c'est des gens qui seront intéressés derrière par faire du marketing digital ou autre, donc Ils se sont positionnés sur ce mot-clé-là. Euh, taille de signature de mail, bah je vais écrire un article sur taille de signature de mail. Euh, comment faire une signature d'email sur Outlook Comment faire une signature d'email avec une image sur iPhone euh, bon, à Noël, vous pouvez faire une signature d'email spéciale Noël. Comment faire une, euh, 10 exemples de signature d'email originale. Euh, comment faire une signature d'email sur Orange. Comment faire une signature d'email sur Apple. Donc ça, c'est des petits volumes, mais quand vous les additionnez, si vous avez 365 emails, 365, ça va commencer à créer du contenu. Et euh, bah derrière, vous pouvez euh, continuer avec Email, look, etc. Et produire énormément de contenu pour avoir suffisamment de visites. Donc, on va rédiger trois articles par semaine sur ce sujet-là, sur ces sujets autour de la signature d'email. Je vais créer euh, des contenus, des exemples, par exemple, de gens qui ont des belles signatures d'email. Euh, je vais créer euh, des cas clients avec des gens qui, euh, grâce à leur signature d'email, arrivent à avoir plus de clients ou arrivent à avoir plus de, euh, de leads, etc. Puis je vais partager tout ça sur les réseaux sociaux. Je vais voir les sujets qui intéressent. Par exemple, si c'est plus souvent les signatures sur Mac que sur les, les signatures sur Outlook, je vais euh, me focaliser sur les sujets qui fonctionnent. Donc, moi, ce que j'utilise, en fait, souvent, c'est une solution qui s'appelle OutSuite qui me permet de planifier. Oh, je peux me connecter normalement. Qui me permet de, de planifier mes, mes publications. C'est-à-dire que tous les matins, en fait, je planifie toute la journée les, les, les publications sur les réseaux sociaux. Voilà, bon, il n'y en aura pas parce que je ne l'ai pas fait depuis euh, cette semaine. Mais là, vous voyez, je peux euh, dire euh, ici à 9h le matin, à 10h le matin, je vais euh, publier une publication ou euh, ici, demain à 10h, tac, sur euh, mon compte Twitter, je vais publier une publication. Donc, je vais préparer plein de publications et tous les articles que j'ai rédigés de façon à savoir quels sont les sujets qui fonctionnent. Donc ça, je vais faire ça pendant quelques semaines. Et euh, en fonction des sujets qui fonctionnent, qui fonctionnent, excusez-moi, tac... Je vais créer une offre irrésistible, c'est-à-dire euh, un bon prix, euh, une petite formation, par exemple sur la signature, où je vais adapter mon service. Ou euh, offre irrésistible, ça veut aussi, c'est pas juste. Par exemple, j'ai à vendre un serv... logiciel qui fait des signatures. Euh, les gens, ils vont avoir besoin d'avoir un accompagnement, donc je vais rajouter trois jours d'accompagnement avec eux. Je vais rajouter peut-être une formation en ligne gratuite, puis les aident à créer leur formation. À, leur, à créer leur euh, signature en ligne parce que je me rends compte qu'ils ont ils n'achètent pas mon produit parce qu'ils ont peur euh, de ne pas savoir faire tout seul. Ça, ça c'est une offre irrésistible. C'est-à-dire c'est un package de tous les services qui vont permettre de vendre le euh, de vendre à un moment donné, de générer du, du business et du revenu. C'est pas juste un produit, une offre irrésistible. Ou un service. Une fois que euh, j'ai compris quels sont les sujets qui fonctionnent, je vais créer un e-book. Par exemple, les 10. Euh, les 10 secrets pour générer du business grâce à votre signature d'email. Je vais créer un ebook. Cet ebook là je vais faire une publicité sur Facebook et sur LinkedIn euh, pour pouvoir... Alors, c'est très, très puissant parce que sur euh, LinkedIn, lorsque vous faites de la publicité... Je vais vous montrer rapidement sur LinkedIn. Je vais aller sur LinkedIn. Hop là. Vous êtes sur votre profil LinkedIn. Vous avez ici faire de la publicité et euh, vous allez pouvoir créer une campagne. Et sur cette campagne-là, si je crée un plat, je vais prendre un. Vous pouvez choisir, par exemple, de faire de la conversion, donc générer des leads. Et là, vous pouvez vraiment, vraiment très, très euh, bien cibler. Donc, par exemple, je vais dire, je veux tous les gens en France. Donc, je vais mettre France. Toutes les personnes en France qui, je vais réduire l'audience, qui euh, dont la société est dans le secteur de l'agriculture. C'est bon, culture. Il faut sélectionner agriculture, pêche, secteur laitier, élevage. Donc tout cela. Je vais encore mettre un autre critère. Je veux que les gens du marketing. Donc expérience professionnelle, fonction marketing. Et je veux des personnes plutôt décisionnaires. Donc je vais niveau hiérarchique et je vais prendre les managers. Oups là expérimenté, directeur, bah vice-président, PDG, propriétaire, s'il faut. Et là, en fait, ça me dit que j'ai que 1300 personnes en France qui sont dans ce secteur-là, dans le marketing, avec ces postes-là. C'est très peu. Euh, donc, je vais peut-être changer le secteur d'activité pour comprendre pourquoi. Ou alors, c'est que les, le, ce secteur-là n'est pas sur... Euh... Ah, déjà... Euh... J'avais peut-être fait ça comme erreur. J'avais mis en anglais. Donc je recommence. Je reprends le secteur d'activité. Société. Secteur d'activité. Agriculture. Non, c'est toujours la même chose. Euh... Bon, je vais prendre un autre secteur pour vous, parce que je ne sais pas pourquoi. Les gens de l'agriculture ne sont pas euh, sur... LinkedIn. donc on va prendre le commerce de détail et la grande distribution, et là c'est mieux, on a 13 000 personnes sur LinkedIn, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant en France. Euh, et puis bah, derrière, vous allez pouvoir faire une publicité en images, soit une vidéo, soit des messages directement dans euh, leur boîte d'email sur LinkedIn. Donc c'est très très puissant, hein. ça vous permet vraiment de vraiment cibler exactement combien vous allez dépenser, sur les gens qui sont intéressants pour vous. Donc, je vais créer une publicité qui va me permettre de vendre cet e-book qui va me générer des leads. Je vous donne un exemple. Si je dépense 1000 euros de publicité, qu'il y a 320 personnes qui vont sur la page de vente pour télécharger le guide, je vais vous donner un exemple de, de landing page ici. Euh, les gens donc euh, remplissent le formulaire, ils vont recevoir le guide automatiquement. Moi, j'utilise un, un, une solution qui s'appelle System.io pour créer, pour générer ces pages de vente. J'ai trouvé 320 personnes qui arrivent là. Sur les 20, 320 personnes, j'en ai 26 que je vais inviter à un webinar dans lequel je vais vendre. Et sur les 26, il y en a 5 qui vont devenir clients. Donc, j'ai dépensé 1000 pour avoir 5 clients. C'est que j'ai un coût d'acquisition de 200 euros. Mais si à chaque client, euh, bah, je leur ai fait un, ils ont acheté un produit à 2000 euros. Donc, j'ai dépensé 200 euros pour gagner 10 000 euros. Donc, c'est très positif. Alors, si c'était en 100% organique, c'est-à-dire je fais la même chose, mais c'est le blog qu'on voit vers la page de vente. Qui génère des leads et qui font trois clients là aussi euh, c'est euh, très positif une fois euh, que j'ai euh, ces cinq clients je vais créer une campagne emailing pour tous ceux qui ont téléchargé le livre blanc et je vais euh, leur vendre l'offre irrésistible la vente de produits désolé pour le téléphone euh, j'ai mes équipes qui vont peut-être décrocher pour la vente euh... bon, bon, c'est bon, terminé donc je crée une campagne d'emailing, dans ces emails-là, je vais, euh, vu que je sais qu'ils sont intéressés par la signature d'email, je vais leur les éduquer, les rassurer, leur donner euh, des témoignages, leur dire comment ils peuvent euh, encore plus améliorer euh, euh, leur technique grâce à la signature d'email pour trouver des clients, et je vais leur faire une offre irrésistible et je vais les envoyer vers la page où ils vont pouvoir acheter cette euh, offre irrésistible. Par exemple, la page de vente de clients illimités c'est celle-ci. Donc là j'ai une grande page où j'ai euh, beaucoup d'informations euh, et les gens que j'ai dans ma liste d'emails, je les envoie vers cette page de vente. Sur cette page de vente là, je vais mettre en fait euh, un, un petit morceau de code qui va me permettre de savoir qui a visité cette page grâce sur Facebook et sur LinkedIn. cest à Facebook et LinkedIn ont ce qu'on appelle des pixels, je vais mettre ces deux morceaux de code de Facebook et de LinkedIn sur cette page-là, ce qui va me permettre derrière de faire une publicité en disant je veux toucher avec une publicité que les personnes qui ont déjà été sur cette page-là, qui ont déjà eu un intérêt de cliquer et qui ont regardé cette page-là, et sur cette page-là, euh, sur cette audience qui a déjà vu cette page-là, en fait, je vais faire... Hein, retargeting publicitaire, parce que s'ils n'ont pas acheté le produit alors qu'ils ont cliqué, qu'ils ont reçu mes emails, <rire> ils avaient peut-être pas le temps, le prix n'était peut-être pas le bon, euh, avaient besoin d'être rassuré en voyant des vidéos de témoignages, donc je vais refaire des publicités pendant une cou courte période, hein, pendant une semaine, où euh, je vais leur envoyer euh, une publicité avec un témoignage, je vais peut-être leur faire un, un code promo de 10%, je vais leur proposer un call pour avec quelqu'un, dans une publicité pour euh, leur présenter comment faire c'est euh, du retargeting où tout simplement je vais leur dire vous n'avez pas terminé votre commande euh, euh, n'oubliez pas etc et je vais leur faire une publicité sur euh, sur linkedin par exemple c'est du retargeting vous le voyez souvent quand vous avez oublié votre panier dans une commande sur un site je ne sais pas Zalendo ou autre où vous avez acheté vous voulez acheter des chaussures euh, le lendemain quand vous allez vous connecter sur internet les sites internet qui font de la publicité vont vous mettre des paires de chaussures et, et généralement le modèle que vous avez regardé s'appelle du retargeting publicitaire une fois que les gens ici euh, pour moi euh, envoient leur candidature pour rejoindre le client le, le programme client limité du fait que euh, je peux pas prendre tout le monde dans le programme client limité j'envoie les personnes vers une un rendez-vous d'une session de coaching gratuite, un formulaire assez long, ça, ça, ça c'est la, la partie du GPCT, pour vérifier leur euh, motivation et pour m'assurer que je peux vraiment les aider parce qu'ils ont vraiment un plan euh, derrière. Et derrière, je réserve une stra section stratégique et on passe au téléphone. Euh, et au téléphone, eh bien, on va vendre euh, notre service. Donc en fait, vous voyez, c'est pas un très gros processus de vente hein, marketing digital il est relativement simple j'écris beaucoup d'articles et je redirige tout le monde vers un ebook je fais de la publicité vers cet ebook là grâce à cette une fois que les gens sont ont téléchargé cet ebook je sais qu'ils sont intéressés par un sujet particulier je euh, leur essaye de leur vendre mon offre irrésistible les gens qui vont sur l'offre irrésistible et qui ne l'achètent pas je les retarget avec encore de la publicité pour les convaincre d'acheter, puisque s'ils n'ont pas acheté la première fois, c'est qu'ils n'avaient soit pas le temps, soit qu'ils n'étaient pas assez rassurés, soit qu'ils leur des Il manquait des informations. Donc je leur remontre, euh, grâce à des publicités sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur euh, Snapchat ou sur euh, Instagram, des éléments qui vont pouvoir les convaincre. Et bon, moi j'ai rajouté une, une étape. Euh, ceux qui s'inscrivent, finalement, je fais un questionnaire et le questionnaire... Euh, une fois que la personne a rempli bah on est au téléphone ensemble et on conclut la vente j'espère que ça a été clair pour vous voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo j'espère que le cours complet de marketing digital. il n'y a pas grand chose d'autre à savoir hein. c'est une recette de marketing digital vous avez tous les éléments, repassez la vidéo re-regardez la vidéo euh, posez-moi des questions en commentaire juste en dessous euh, cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations abonnez-vous à la chaîne YouTube puisque sur cette chaîne YouTube je vais décrire tous les jours il y a une vidéo qui va vous décrire un sujet particulier, la publicité, comment faire une publicité, comment faire un poste, euh, euh, comment euh, closer par téléphone, etc. Donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez aussi sur la petite cloche euh, pour vous euh, pour être au courant, avoir une nouvelle notification lorsqu'il y a un nouveau, une nouvelle vidéo de conseil euh, en marketing digital. Il faut savoir que je fais une vidéo tous les jours ouvrée, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais euh, si vous voulez, au moins, vous aurez les notifications. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À demain.